Pas vous vous plaît. Vous Donnez-nous un interlocuteur, enfin, c'est pas, pas possible bah, Sauf qui parle pas Là, de... pas. Ah, c'est pas du monde C'est de... du désordre, ce qu'on vous fait On est en dialogue depuis ce matin Vous êtes en train de foutre le merdier, là Vous voulez recommencer comme hier C'est insupportable votre attitude dans ce pays C'est insupportable On essaie de dialoguer, vous ne répondez pas Qu'est-ce ouais. que vous cherchez dites tout ce que vous cherchez, mais là vous foutez la merde. C'est audite ça, transmettez. Parce que je vais le transmettre aussi à votre préfets, on l'a jamais mis hier. Hier vous foutez la merde, aujourd'hui vous foutez la merde. On est là depuis 7 heures. Qu'est-ce que vous cherchez Répondez au moins. Il y a un peu de cran. On est en République ici. Et la réponse je bien, je vais récupérer votre nom parce que votre attitude est